Bonsoir à toutes et à tous et le Banque a eu 5 ans dimanche donc on est très heureux. Depuis 5 ans, on fait ces réunions de co-création avec nos clients. La satisfaction de nos clients c'est vraiment une obsession et surtout n'hésitez pas à nous dire tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Vraiment la parole doit être libre. Je trouve ça important qu'on nous sollicite. Parce que c'est quand même nous les utilisateurs pour améliorer EloBank en fonction de nos besoins. On est les clients, on est ceux qui utilisent l'application, le site. Donc forcément on est peut-être les mieux armés pour pouvoir répondre à ce qui nous manque ou ce qu'on voudrait améliorer. Il y avait des gens aussi euh, de tous les milieux. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste vraiment du domaine euh, financier ou bancaire. Tout le monde est à l'écoute, il n'y a pas de jugement. On a envie de participer. Bienvenue c'est important, quand justement on parle des choses bien et des mauvaises choses, donc des dysfonctionnements, que l'équipe puisse écouter et dire voilà, on va améliorer ça. Donc moi j'ai trouvé l'équipe très sympa déjà et puis réactive. On a le sentiment que dès qu'on pourrait avoir une bonne idée, qu'elle sera prise et pourquoi pas mise en service. J'ai trouvé intéressant que les trois ateliers soient différents. Dans la manière de récolter le, les informations des participants. En cours, on répond sur notre tablette, c'est interactif. On nous demande de participer. Enfin, moi, j'ai pas vu le temps passer en tout cas. La Hello Factory, c'est vivant et c'est convivial. Une manière de voir sa banque autrement. Une belle surprise et je reviendrai avec plaisir.